Non, je... <rire> On peut le garder, je suis Stéphane Carlier, j'ai euh, un certain âge et je suis romancier. Il euh, y a plusieurs livres qui m'ont euh, donné goût à, à la littérature et qui m'ont laissé croire que je pourrais euh, écrire. Parmi eux, « Belle du Seigneur » d'Albert Cohen et aussi euh, euh, les livres de Frédéric Dard qui a été un auteur très important pour moi puisque j'ai réalisé en le lisant qu'on pouvait euh, euh, écrire de la comédie en écrivant bien. voilà, Des comédies qui soient euh, littérairement intéressantes. Influencer mon écriture Non mais euh, euh, nourrit mes histoires, oui, bien sûr, puisque j'ai consacré un roman euh, amuse-bouche euh, au Quai d'Orsay. Voilà, c'est un roman qui se passe, c'est mon, mon cinquième livre, et il se passe dans le, il se passe au Quai d'Orsay. Donc ça a directement euh, nourri euh, mon inspiration pour ce livre-là, oui. Ce sont les héros de mon premier roman et de mon sixième roman, comme je ne voulais pas envoyer euh, euh, ces romans aux éditeurs sous mon propre nom, sous mon vrai nom, Stéphane Carlier, et eh bien euh, j'ai envoyé euh, ces deux romans euh, sous le nom d'Antoine Jasper et euh, sous le nom de Baptiste Roy. Voilà. Aucun, vraiment, c'est une, une histoire qui m'est tombée dessus comme, euh, voilà, comme euh, une pomme de pin euh, tombe d'un arbre. Je me suis dit, un jour de 2017, je me suis dit, il faut que je raconte l'histoire d'une jeune femme qui n'est pas, euh, pas forcément littéraire et qui, euh, et qui va s'éprendre de Marcel Proust et de la recherche du temps perdu, et, euh, et voilà l'histoire m'est venue d'un coup comme ça sans je sais pas d'où et, euh, et le titre aussi, Clara l. proust m'est venue d'un coup et euh, voilà en même temps et ça n'a pas changé. Les bibliothèques, euh, elles l'étaient quand j'étais étudiant, c'était magique, maintenant, maintenant j'ai ma bibliothèque à moi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 Et oui oui j'ai passé de nombreuses heures à, à, à travailler et aussi à faire d'autres choses quelquefois dans les bibliothèques, notamment la Sorbonne. Non, grâce aux bibliothèques, ils lisent plus les livres, mais c'est une évidence. Je reçois des, des messages d'internautes de, de, ou sur Instagram. Et, et, et, euh, et les photos qui joignent à leur euh, gentil message sont des photos de livres euh, empruntés euh, euh, dans les bibliothèques. Oui, il oui, n'y a pas de, y a, y a aucun doute là-dessus. Euh, bah, Peut-être que c'est pas une mauvaise solution pour Proust. J'ai pensé souvent, ah mais je savais pas qu'on le faisait. Euh, oui, oui, non. Bah, pour, En tout cas, en ce qui concerne Proust, c'est bien. Parce que je pense que si Marcel revenait parmi nous, en 2022, il se, il se couperait lui-même. Il est, il est beaucoup trop long et, et boursouflé. Donc, euh, non, je pense que c'est une bonne chose. Oui, oui, si ça peut donner accès au, au très beau passage de la recherche à, à des gens qui ne la l'iraient pas autrement, euh, oui, oui, bien sûr, je suis tout à fait pour. Très bonne initiative.